On est comme ça donc on accentue le déséquilibre du bassin en faisant ce mouvement et en étant juste en écoute Donc, il y a une sensation de, de retour qui se fait, mais avec un, un appel. Donc, quand on a fait les, les ailes iliaques, moi, je conseille toujours d'aller voir le pubis aussi. Donc Le pubis...